Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. C'est le retour d'un format que vous connaissez et que vous appréciez tous. Ce sont les Magic Tricks et dans cette vidéo vous n'allez pas avoir un Tricks, pas deux Tricks, mais bel et eh bien euh, trois Tricks. Je vais vous présenter une petite combo sur le codex Cult Gen Stealer. On va avoir aussi une petite combo sur leur cousin, euh, les Tyrannides. Et enfin on verra un bon gros Tricks sur le codex GK qui est buffé par le supplément Psychic Awakening. C'est parti Allez, petite combo que je vais vous montrer sur le codex culte Gen Stealer. Si vous êtes un joueur de culte Gen Stealer, ah eh bah ben forcément, euh, ça fait plaisir. Et puis si vous êtes un adversaire récurrent de ce genre de joueur, méfiez-vous-en parce que ça peut piquer les yeux. Ce que je vous propose, c'est de euh, conceptualiser un petit peu le jeu culte Gen Stealer, qui est systématiquement, eh bien d'arriver dans les ombres, d'utiliser quelques stratagèmes ou quelques subterfuges pour fiabiliser sa charge, rentrer dans le groin de son adversaire. Et l'atomiser. La difficulté pour le culgent, bah, ça va être de survivre après avoir atomisé l'unité qu'on a chargée. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de graber un maximum de choses. Néanmoins, à partir du moment où on a beaucoup d'unités, souvent on se retrouve dans la configuration où arriver au tour 3, et ben bah, on a une unité qui va arriver qui va pouvoir bénéficier des stratagèmes qui peuvent fiabiliser la charge, c'est-à-dire l'embuscade parfaite, qui va être utiliser sur cette unité-là pour avancer dans les 6 Mais après, bah, j'ai d'autres unités et il va falloir que je les mette sur la table. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est ce petit tricks qui est relativement simple. Donc, euh, j'ai mon pack qui arrive, donc c'est celui que j'ai décidé de faire euh, d'utiliser pour la, la grosse bagarre, donc qui arrivait à plus de 9 pouces des unités adverses. Euh, je vais aussi fiabiliser ça avec l'arrivée de mon Icon Ward euh, auquel j'ai mis, bien évidemment, le trait de Seigneur de Guerre euh, de Vigilus qui va me permettre de... Et eh bien, de relancer la totalité, relancer mes charges en cas de fail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre légèrement en retrait, puis je vais le coller, euh, je vais le coller, euh, je vais le coller au décor pour qu'il soit considéré dans le couvert. On ne sait jamais. Euh, mais surtout, alors j'aurais pu aussi le mettre derrière le bloquant, mais vous allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas le mettre derrière le bloquant. Parce que euh, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon embuscade parfaite pour avancer avec cette unité-là de façon à fiabiliser ma charge. Donc, on va dire que je vais avancer de quelques pas, je vais avancer de trois pas. On, on va faire ça euh, de façon. Euh euh, de façon euh, basique, hein. voilà, c'est pas le but de la meuf. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire arriver une autre unité d'acolyte. Voilà, j'ai fait arriver mon autre unité d'acolyte. j'ai bien pris soin de coller tout le monde dans la ruine, d'en mettre à l'étage, d'en mettre en dessous, voilà, tout le monde est dans le décor, ce qui va me permettre de pouvoir dérouler la suite. Le but va vraiment être de réussir à charger avec cette unité-là, de détruire un truc si j'y arrive, mais euh, ma mon, mon principal objectif ça va être de me graber donc ce que je vais faire c'est que je vais charger les marines là parce qu'eux ils font mal au corps à corps donc eux je vais les charger et je vais les taper dessus et eux je vais pas les déclarer en charge et je vais les graver ok j'ai donc chargé je vais après faire euh, peel in, donc engagement taper et consolider ces choses faites j'ai réussi à mettre au chaud cette unité là au corps à corps donc ce qui est une bonne chose euh, néanmoins on va se retrouver face à une difficulté qui va être de se dire que c'est bien. Euh, eux vont survivre sur le tour 3 de mon adversaire ou alors le tour 4 si j'étais le deuxième joueur. Néanmoins, ce bon vieux Dread, il va pouvoir rafaler allègrement sur ce pack-là. Je vais donc quand même pas être gagnant sur mon trade d'unité. Eh bien non, c'est là que c'est intéressant et c'est pour ça qu'il fallait bien mettre toute son unité dans un couvert puisqu'on a un stratagème dans le codex Gen Genstealer qui vous permet de ne pas être ciblable si vous n'êtes pas l'unité visible la plus proche. En l'occurrence, cette unité-là, qui est loquée au corps à corps, elle me permet eh bien d'être un véritable cordon et rendre inciblable cette unité-là. Ce qui veut dire que tant que mon dread ou les unités feu qui sont de l'autre côté, donc qui sont entre cette unité et eux, eh bien, euh, sont, ils deviennent inciblables. Et c'est comme ça que vous avez piégé votre adversaire. Sur son tour, vous allez pouvoir taper là-dedans, et puis après, continuer le même process, euh, et avancer tranquillement cette unité, ou pas, à voir comment se déroule la partie. Mais en tout cas, c'est un petit mécanisme de jeu qui peut surprendre très vite votre adversaire s'il n'est pas au courant de ce stratagème. Je vous laisse l'employer et vous éclater avec dans vos parties. Et voilà. Alors en ce qui concerne la petite combo qui tourne autour de l'exocrine, on remercie bien évidemment aimé de nous avoir euh, fait passer le mot sur, euh, bah, sur ce petit trick. Alors ce qui est intéressant eh c'est de jouer votre exocrine en chronos parce que vous allez bénéficier déjà naturellement de la relance des 1 pour toucher lorsque vous n'avez pas bougé, mais en plus vous allez pouvoir bénéficier d'un nouveau sort qui est sur le, le supplément psychique Awakening bah, concernant les Tyrannides. Alors là pour la mise en situation, je vous propose de le jouer avec un Neurotrop, mais bien évidemment tout autre Psyker de type Chronos peut le faire. Euh, L'intérêt là pour le Neurotrope, bah, c'est d'avoir la relance naturelle des 1 euh, sur sa phase psychique, donc vraiment de stabiliser ce sort qui passe sur du 6. L'intérêt de ce sort, eh c'est que je vais générer une touche supplémentaire pour, sac, pour chaque 6+, plus pour toucher. Ce qui est intéressant, c'est que dans le wording, il n'y a pas de notion de non modifiable sur ce 6+, plus qu'il est parfois sur certaines mécaniques similaires à celle-ci. Ce qui veut dire que mon exocrine, qui de base a une CT de 4... A plus 1 pour toucher lorsqu'elle ne bouge pas. Alors soit elle ne bouge pas, soit elle bouge. Et j'utilise le nouveau stratagème qui va me permettre de la considérer comme n'ayant pas bougé. Donc ce qui est très bien. Là on va partir du principe qu'elle n'a pas bougé et qu'elle va balancer ses tirs. Donc elle va balancer 12 tirs. Qui normalement touche à 4+, sauf que là j'ai plus 1 pour toucher donc je vais toucher à 3+. Et qui grâce au sort passé, grâce au neurotrop, va générer des touches supplémentaires sur du 6. Sauf que comme j'ai plus 1 pour toucher... Mathématiquement, mes 5 deviennent des 6, ce qui veut dire que mes 5 et mes 6 deviennent des 6, plus ce qui veut dire que mon exocrine va générer une touche supplémentaire sur du 5 et du 6. Donc là, j'ai posé 12D, stade pur et dur. Ok, j'ai ça en échec. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une relance des 1 euh, puisque je suis chronos. On partira du principe qu'on a généré un 5 supplémentaire, donc mon G est tel quel, sauf que j'ai et eh bien. 3, 5 et 2, 6, ce qui veut dire que je vais générer 5 dés supplémentaires. 5 dés supplémentaires, ce qui nous pousse en stats entre 13 et 14 touches pour une exocrine de type... Chronos avec le bon sort, c'est plutôt létal puisque je le rappelle, la force 7, paie à 3, 2 damage et que je peux éventuellement grâce à un stratagème lui faire passer à 3 damage. Ça commence à devenir très très très efficace. Voilà pour la petite combo autour du codex tyrannide et si vous affrontez cette armée, méfiez-vous de la vilaine exocrine planquée derrière un mur qui pourrait vous surprendre par sa létalité au tir. Alors ce que je vous propose sur ce Trix GK, eh bien, c'est d'employer euh, les terminators et les Paladins. Euh, je, vous avais, je, vous je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises et vous m'avez même vu les jouer sur un rapport de bataille C'est des unités que j'affectionne tout particulièrement au vu de ce euh, nouveau supplément psychique Awakening Et c'est bien de, cette, de ce bouquin là dont on va se servir Alors pour ce faire, l'idée elle est très simple, c'est que vous avez avec le jeu GK euh, Tendance un petit peu à, à smurfer de décor en décor euh, de façon à atteindre votre cible au bon moment, au bon endroit, avec les buffs qui vont bien. Euh, voilà donc une petite technique qui va vous permettre de déblayer la table euh, de façon euh, assez euh, efficace euh, pour vous laisser la place et créer les opportunités, agresser votre adversaire. Ce que je vous propose, c'est d'avoir euh, sur la droite, dans un décor, un pack de Terminator et euh, sur la gauche, un pack de paladins On verra aussi la présence à chaplain qui est indispensable euh, de, de façon à rajouter les sorts Du codex euh, du, Les sorts du supplément psychique Awakening, alors là, bah, pour vous parler De ce trick, il va falloir, va falloir vous parler des sorts Qui sont indispensables, alors il va Vous falloir le sort Edit Imperator, qui pour le coup ne peut que être mis Sur le chaplain, puisque c'est les personnages Qui ont accès à ces nouveaux sorts, donc le chaplain A Edit Imperator, ce qui va lui permettre De faire ce que font les Eldar via un Fire And fade, c'est-à-dire de tirer et rebouger ensuite, et euh, nos amis, les paladins que vous avez sur la gauche eux sont équipés euh, de la gate du portail d'infinité, qui va leur permettre de faire un, une frappe en profondeur euh, sur la phase psychique donc face à nos paladins euh, alors euh, j'ai mis quelques modules de décor de la gamme Mycenary, euh, le lien euh, avec le code promo dans la description, tu connais. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le joueur Tyrannide a positionné des cordons de façon à repousser les du joueur GK et a euh, on va dire des unités euh, qui sont euh, juteuses et agressives un petit peu plus en fond de map. La difficulté pour le GK va être de les atteindre sans trop s'exposer. Ce que je vous propose dans ce petit tricks, eh bien euh, c'est d'utiliser les Terminator comme lavage de cordons euh, d'ensuite euh, les refaire se cacher et après euh, utiliser la gate pour positionner mes paladins. Alors sur ma phase de mouvement, je vais utiliser mes terminators et je vais les sortir de leur ruine, de leur couvert, de façon à les prépositionner pour une phase de tir sur les cordons. Voilà, ces petits gars-là sont sortis de la ruine. Euh, L'idée, c'est de se mettre à portée d'un maximum de cordons. Et euh, au préalable, si nécessaire, j'aurais pu utiliser la litanie de mon chaplain pour leur donner plus de portée et aller chercher 30 pouces de portée sur mes bolteurs. faut savoir qu'un pack de, de Terminator va balancer 40 tirs euh, de base de force 4, euh, touche à 3+, et euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le codex et le supplément, il y a vraiment moyen de fiabiliser salement les dégâts que vont faire ces Terminators. Mais là, pour ce trick là je vais vous montrer quelque chose de relativement simple. J'ai donc fait sortir mes Terminators et je les ai mis à portée des cordons tyrannides. La difficulté à ce stade, c'est de se dire que si je fais tirer euh, mes... Terminator à leur phase de tir, comme c'est censé être le cas, et euh, eh bien mes paladins ne vont pas pouvoir utiliser leur portail à bon escient. De plus, si euh, je positionne mes Terminators ici pour tirer sur des Gaunt, je vais en retour me prendre euh, la puissance de feu euh, d'une exocrine ou euh, par exemple le rush de, de certains stealers. Donc je, voilà, je, je m'expose et con, concrètement on peut pas se permettre de sacrifier une unité qui vaut, euh, qui va valoir entre 250 et 300 points pour tuer euh, 3 cordeaux de Gaute qui valent 80 points. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le sort Edit Imperator, c'est-à-dire euh, le sort du supplément Psychic Awakening, et euh, ça va me permettre de tirer et de me redéplacer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes Terminator, je vais donc passer le sort via mon Chaplain, je vais tirer... Sur les cordons, les laver parce que 40 tirs de force 4 sur les gauntes, généralement, ça picote. Et ensuite, je vais rebouger. Après avoir tiré, j'ai fumé les cordons comme je voulais le faire. Et maintenant, je vais utiliser la deuxième phase de mon sort qui est euh, le mouvement. Hein, un peu comme nos amis les Eldars savent le faire. Et je vais donc repartir derrière la ruine avec mes Terminators. Voilà, de cette manière-là, je viens de replanquer mes Terminator. J'ai fait les dégâts que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai viré les cordons de mon adversaire. Alors certes, c'est deux packs de Gaunt qui valent 80 points et trois Reaper Swarm. En gros, on est aux alentours de 120 points détruits sur mon adversaire. Mais surtout, c'est que je me suis prémuni d'un trade de ressources puisque je me suis caché derrière. Et du coup, mon adversaire, sauf s'il a des unités qui peuvent tirer sans ligne de vue, type Life ne pourra pas générer de dégâts sur mes Terminators. Maintenant que euh, la place est faite pour mes palas je vais pouvoir utiliser mon portail et euh, partir de cette petite ruine pour aller agresser mon adversaire. Deux solutions s'offrent à moi, soit j'ai une cible vraiment juteuse sur lequel j'ai pouvoir tenter des choses et j'utilise mes paladins pour agresser, soit euh, je me repositionne pour faire eh bien, de l'anticipation et prévoir déjà ce qui peut arriver au tour suivant et donc venir me cacher dans cette ruine. J'utilise donc ma gate et viens me positionner à plus de 9 pouces de mon adversaire et voilà, ainsi plusieurs solutions s'offrent à moi, la première est celle que j'emprunterai, c'est bien évidemment de rafaler dans les stealers, puisque j'ai la saturation en force 4 que les stealers n'aiment pas donc je vais tirer sur les stealers. je vais complémenter mes propos et plus particulièrement au sujet des paladins qui ont vraiment pris un up sur le supplément Psychic Awakening avec tout ce dont ils peuvent bénéficier ça commence à en faire des unités très intéressantes faut savoir qu'en plus elles ont baissé en point au dernier chapter approuve, donc ça en fait une unité très forte, pourquoi Parce que là, je vais déjà balancé mes 40 tirs de force 4, donc autant vous dire que les stealers vont sauter, ensuite je vais pouvoir charger donc là c'est la difficulté avec le codex euh, GK, c'est de fiabiliser les charges mais bon, euh, qui ne tente rien à rien donc là euh, je vais tenter une charge et pourquoi pas venir cliquer l'exocrim de façon à ce qu'elle ne tire pas au prochain tour, donc ça c'est une bonne chose, surtout ce que je vais rajouter c'est que je pourrais au préalable aussi avoir passé si j'avais euh, d'autres unités euh, en, en backline, pouvoir passer euh, euh, le sanctuaire sur cette unité là, c'est à dire leur il est plus 1 à l'invulnérable, ils ont déjà une invulnérable à 5 plus de base, elle passerait donc à 4 plus, et euh, je vous conseille d'équiper euh, certains de vos paladins ou de vos terminators avec des sceptres de force, pas forcément tous, mais quelques-uns, de façon à avoir de la 3 plus invulnérable au corps à corps, puisque le sceptre de force vous rajoute plus 1 à la vulnérable au corps à corps. Ce qui veut dire que cette unité-là, elle a une 4 plus invulnérable, une 3 plus invulnérable au corps à corps, et je vais pouvoir aussi, euh, si je clique euh, l'exocrine, euh, laisser l'opportunité à mon adversaire de venir me chercher au corps à corps avec des unités comme le Swarmlord et le Broodlord néanmoins je pourrais à ce titre utiliser le stratagème qui me permet de taper en mourant et donc de faire du dégât à mon adversaire sur son propre tour ça va le mettre en difficulté, l'obliger à faire des choix et euh, de ce fait le pousser à faire des erreurs voilà j'espère que euh, cette vidéo de tricks vous a plu si vous en voulez d'autres eh ben il faut poser des pouces bleus par milliers par millions sous les vidéos Commander TV. Les